C'est le moment des questions orales. Leader de l'opposition officielle. Merci, Président. Président, ma première question se pose au premier ministre. Hier, le gouvernement Ford semble avoir brisé leur promesse électorale de faire baisser les prix de l'électricité de 12 Le ministre a annoncé que les factures non baissées vont augmenter, en fait, un minimum du coût de la vie tous les ans. Est-ce que les gens vont pouvoir un jour voir baisser euh, les factures, avoir des économies pour l'électricité? Euh, leader du parlementaire du gouvernement, ministre de l'Énergie et du Développement du Nord et des Mines. Euh, certainement, Président, nous agissons cette année pour euh, répondre euh, aux problèmes avec l'électricité, une loi euh, qui a été adoptée, qui abroge la loi sur l'énergie verte, qui traite des programmes de, de conservation euh, qui étaient redondants et qui n'étaient plus utiles, tout en protégeant les groupes les plus vulnérables en Ontario et leurs euh, factures électriques. Euh, et cela traite également d'une attitude coopérative dans le secteur euh, des, des services euh, où les dirigeants ont été payés beaucoup trop. Et d'autres choses que nous avons faites, très importantes, nous avons éliminé 750 projets que la plupart des municipalités, euh, même toutes, euh, ne voulaient pas, n'en avaient pas besoin et qui ont coûté très cher. Et nous avons éliminé ces projets. Merci. Une question complémentaire. Eh bien, Président, pendant la campagne, le Premier ministre a promis que les terribles factures électriques payées pendant le gouvernement libéral allaient baisser, mais les familles constatent le contraire. Monsieur Van Oostrom, Madame Van Oestrom a eu, par exemple, l'électricité. Elle avait vu augmenter de 7 sa facture. Elle a dit qu'elle a un salaire des revenus fixes. Euh, son prêt immobilier et les factures électriques, c'est ce, qu ce qui lui coûte le plus. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les gens qui ont des revenus limités, qui ont simplement la pension de base? Est-ce qu'ils vont pouvoir continuer de, de voir l'électricité? Est-ce que les gens vont pouvoir continuer de payer leurs factures d'électricité comme c'était le cas avec le gouvernement libéral, le ministre? Vous savez, ministre, euh, président, je crois que c'est le deuxième exemple d'un un électeur euh, de euh, l'opposition. Donnez-moi leur nom. Je serai heureux. Heureux de... Euh, oui, oui, oui. C'est officiel. Nous allons faire un suivi. Voyez, s'il vous plaît, parler à la présidence. Euh, président, euh, je serai heureux de me réunir avec ces personnes et je vais leur expliquer quelles sont les statistiques année après année. Et... Euh, je l'ai répété euh, souvent dans la Chambre. Euh, par exemple, augmentation de 22 novembre 2015. En même temps, le vérificateur général et les leaders de l'opposition ne parlent pas de cela aujourd'hui. Euh, le vérificateur euh, conclut que les Ontariens ont payé 37 milliards de trop euh, de 2006 à 2014 euh, avec le gouvernement libéral précédent qu'ils ont toujours soutenu, soutenu Dernière question complémentaire. Eh bien, Président, voici ce que constatent les gens. Le Premier ministre a promis euh, que les factures seraient en baisse de 12 Les retraités reçoivent des factures qui ont augmenté de 7 Le Premier ministre a éliminé Hydro euh, One, les millions de dollars dépensés pour détruire les éoliennes. Euh, quand quand est-ce que le gouvernement va pouvoir... Euh, euh, faire baisser les factures, ou est-ce qu'ils sont prêts à reconnaître qu'ils n'ont jamais euh, pensé tenir leurs promesses? C'était simplement encore un objectif euh, imaginaire. Le ministre, euh, Président, il y a des gens qui apprécient ce que nous essayons pour faire baisser l'électricité, c'est le vérificateur général. Lorsque le gouvernement a proposé, euh, a déposé les comptes publics 2018-2019 et hier, le vérificateur a dit que son bureau avait étudié les coûts associés avec l'annulation des contrats et l'audit a regardé euh, tous les contrats et euh, certains contrats plus petits pour savoir si les calculs du gouvernement étaient raisonnables. Le vérificateur général a conclu. Je cite, « D'après notre examen des contrats des estimations, je trouve que l'audit est valable. » Le vérificateur général et les gens de l'Ontario et ce caucus étonnant savent quelles sont les étapes nécessaires pour faire baisser les taux d'électricité, le coût l'électricité dans l'avenir. Et nous allons le faire, mais il faut déjà faire le ménage avec le bordel laissé par le gouvernement précédent qu'ils ont toujours soutenu. Arrêtez le pendule. Ordre, Order, s'il vous plaît. Non, c'est le pendule. Question suivante. Leader de l'opposition est présent. Il est intéressant de voir que le ministre Prétend euh, euh, ce qu'il prétend, mais le courriel des de, de 200-300 millions de dollars, la guerre contre l'énergie renouvelable se continue. Le vérificatrice général dit qu'elle va prendre la même approche euh, adoptée pendant le scandale des centrales de gaz. Et, et elle va faire ce qu'il faut. Euh, Président, j'ai du mal à me concentrer. C'est très mal poli quand même. Arrêtez la pendule. Je suis d'accord. Pendule, s'il vous plaît. Leader de l'opposition. Alors, le vérificatrice générale va adopter les mêmes approches que pendant le scandale des centrales de gaz. La vérificatrice va faire de même avec euh, les, euh, les audits, mais le gouvernement a bloqué les efforts de la Chambre pour faire appel à la vérificatrice. Est-ce si que le gouvernement va en faire, faire ce qu'il faut, demander aux membres du, compte, du Comité des comptes publics de faire appel à la vérificatrice Vous posez la question à qui le Premier ministre. Leader parlementaire du gouvernement. Ministre de l'énergie. Euh, merci, Président. Il s'avère que la vérificatrice générale a été euh, convoquée avec l'ajustement euh, général. Excusez-moi, euh, président. 1er novembre 2009 jusqu'au 1er novembre 2015, nous avons vu des augmentations de 5,5 5, 5 à 22 pour l'électricité. Comme euh, ma fille me dit, le problème c'est que personne n'était au courant de tout cela. Personne ne le savait parce que ça a été mis dans un ajustement innovatif, fonds local. Euh, une bonne partie de la facture crée par le gouvernement précédent euh, qui a dû euh, abandonner le pouvoir à cause de ce, euh, euh, cette machination. Toujours soutenue par, le, par les députés d'en face et les, les éoliennes et autres, pour euh, pas encore des, des, des tours de 90 mètres. Les gens ont rejeté cela et les gens nous soutiennent dans nos efforts pour réduire le coût de l'électricité pour tout le monde dans la province. Question complémentaire. Eh bien, le Président, il s'avère que les conservateurs font exactement la même chose, exactement ce qu'ont fait les libéraux. Dans le Toronto Star aujourd'hui, on lit que seulement une, une fraction des compagnies qui ont droit à une compensation ont été euh, euh, traitées et analysées. Le coût, qui déjà passe de zéro, ce que disait le Premier ministre, à 231 millions de dollars. Et ça va continuer d'augmenter, augmenter. Et pendant euh, euh, le scandale des centrales de gaz, euh, les conservateurs disaient fermement euh, il faut faire appel à la vérificatrice générale. Lorsqu'ils étaient de, de ce côté, en opposition, ils disaient qu'il fallait qu'il y ait un contrôle par la vérificatrice pour voir ce que faisaient le, les libéraux. Pourquoi Ou qu'est-ce qu'ils payaient pour les euh, centrales annulées Qu'est-ce qu'ils craignent, eux, maintenant Est-ce qu'ils vont faire appel à la vérificatrice générale Faire ce qu'il faut, le ministre de l'Énergie nous n'avons peur de rien, président, et c'est toujours incroyable lorsque l'opposition euh, euh, laisse le Toronto Star faire le travail pour eux. Alors, moi, je n'accepte pas de leçons de la part du NPD. La vérificatrice générale a étudié tous les contrats et un échantillon de petits contrats pour savoir si les calculs du gouvernement étaient valables. Et la vérificatrice elle-même a conclu, et je cite, euh, pour la Chambre, que d'après son examen des contrats, des estimations, des paiements, je trouve que l'audit est valable. Dernière question complémentaire. Eh bien, Président je crois que ce ministre va peut-être vouloir consulter ses collègues qui étaient dans l'Assemblée lorsque euh, il y a eu euh, le scandale des centrales de gaz pendant le gouvernement libéral et pour nous dire ce qui est arrivé. Et le gouvernement Ford, bah, on dirait que c'est le gouvernement libéral qui parle d'abord, ils disaient ça ne va rien coûter. Comme les libéraux, ils ont ajusté le prix à 230 millions de dollars. Et tout comme les libéraux, maintenant, ils disent que la vérificatrice générale a étudié les comptes et euh, les a acceptés. Et tout comme les libéraux, ils disent euh, euh, ils refusent de faire appel à la vérificatrice générale. Demain, nous allons proposer une motion au comité permanent des comptes publics, tout comme c'était le cas avec le scandale des centrales de gaz avec le gouvernement libéral. Nous avons demandé à la vérificatrice d'étudier situation. Est-ce que le gouvernement va permettre à cette motion d'être adoptée ou est-ce que le gouvernement va continuer de, de contrer la transparence et suivre dans les camps des libéraux Ministre, ben, Est-ce que ce seraient les traces euh, horrifiantes que l'NDP a suivies toujours 100% des fois? Je veux vous dire mes collègues ici euh, euh, Qu'est-ce qu'ils avaient à dire lorsqu'ils étaient en opposition? Et les décisions euh, concernant le gouvernement euh, libéral précédent et toujours avec le soutien des, du NPD, ils ont dit que ces, ces éoliennes allaient coûter cher, euh, pas, ne seraient pas fiables, seraient... Euh, euh, quelque chose qui gêne, euh, qui nuit à notre paysage. Et puis j'ai lu tous les articles et puis je regarde le « Climate Change Dispatch ». Les eaux lions ont du mal à maintenir euh, des, une électricité stable et euh, nos prix de pour l'électricité sont parmi les plus chers dans le monde. Nous avons éliminé ces contrats. Merci. Question suivante Leader de l'opposition. Président, question suivante pour le premier ministre. Mais tout ce que je demande aux députés de faire c'est de voter la même comme dans le comité, comme la dernière fois lorsque c'était la même situation dans le passé, faire appel à la vérification générale. Ben, L'année a déjà été difficile pour les, pour les parents, pour les élèves, mais là, la situation s'aggrave. Euh, les coupures du gouvernement, c'est le coupable. Et Est-ce qu'ils sont prêts à reconnaître que les coupures dans l'éducation par le gouvernement ont été imprudentes et mal planifiées et ont créé des conflits euh, que nous constatons les écoles aujourd'hui? Et euh, Ministre de l'Éducation, euh, président, notre objectif, c'est d'arriver à des... Des accords avec tous les enseignants nous ont fait appel à la médiation comme moyen authentique pour obtenir un accord, tout comme nous l'avons fait avec la CFP, ce qui est regrettable. C'est aujourd'hui, à travers l'Ontario, les parents euh, doivent faire face à une plus grande incertitude, simplement parce que les syndicats ont décidé de, de, de remonter la tension lorsque nous essayons d'être responsables, d'investir dans l'éducation le plus jamais en Ontario, parce que nous croyons dans le potentiel de tous les élèves de cette province. Ça. Question complémentaire? Ce qui est regrettable, c'est qu'une fois le gouvernement a insisté que leur coupure ne cause pas de problème aux élèves, mais il veut le continuer. Seulement, le gouvernement fort dit que d'avoir plus d'élèves en salle de classe de, 25 à 28, de 22 à 25 élèves n'est pas une augmentation. Seulement, les gouvernements forts dirait que de passer des cours obligatoires de 0 à 2, c'est pas d'avoir des cours obligatoires. La moitié d'un mauvais plan, c'est un mauvais plan. Les parents, les enseignants veulent qu'on revienne sur ces compressions. Quand est-ce que le gouvernement va agir? le ministre de l'Éducation. Ce qui cause des problèmes aux enfants, c'est des grèves. Et on veut que les enfants restent en salle de classe. On veut investir dans l'éducation publique et c'est le niveau le plus élevé sur ce ministre, ce premier ministre. On le fait parce qu'on veut que les jeunes puissent avoir une bonne éducation pour avoir accès à de bons emplois. Cette année, euh, tout seul, on va dépenser 1,2 milliard de dollars plus que l'année dernière. Et cela démontre bien que nous sommes engagés à aider l'éducation publique église et française euh, dans les zones urbaines et rurales. On veut que les enfants restent dans les salles de classe. On veut avoir une bonne entente avec les enseignants pour avoir une bonne éducation dans la province. Question suivante. Le député Dora Oakridge, Richmond Hill. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Plus tôt ce mois, le ministre a déposé l'énoncé économique de l'automne où on a un programme pour bâtir l'Ontario ensemble. C'est clair que notre gouvernement comprend l'importance d'appuyer les PME. Est-ce que le ministre peut informer à la Chambre quels gestes notre gouvernement pose pour appuyer les petites et moyennes entreprises de notre province? Le ministre des Finances... Merci, M. le Président. Merci aux députés d'Oroar Richmond Hill, Oak Ridge, Richmond Hill. Les petites et moyennes entreprises sont très importantes pour notre économie. C'est pourquoi on veut avoir un environnement d'affaires le plus concurrentiel. Donc, on s'est engagé dans l'énoncé économique de l'automne de réduire l'imposition fiscale aux petites entreprises de 8,7%. Ça va sauver 275 000 petites et moyennes entreprises jusqu'à 1 500 par mois, ce qui va bénéficier toutes ces entreprises. C'est quand j'étais au 24 -7, au Salon 24-7 à Brampton avec le député de Brampton West et la ministre des Petites Entreprises. La propriétaire a compris que c'est un gouvernement qui aide les petites et moyennes entreprises. Question complémentaire. Merci au ministre de la réponse. C'est vraiment enthousiasmant de travailler avec ce gouvernement pour bâtir l'Ontario ensemble. Et c'est essentiel pour le succès à long terme. Et donc, on peut créer plus d'emplois et aider notre économie. Est-ce que le ministre peut nous informer quant aux mesures additionnelles pour assurer qu'on puisse avoir une destination en Ontario où investir, travailler et créer des emplois pour que cela devienne une réalité. Le ministre des Finances. Merci aux députés de la question. Quand on parle à Lou, qui est ce qui est intéressé, elle a un salon de coiffure, son mari a un garage et elle a dit, on veut être capable d'employer des gens, de pouvoir avancer avec un gouvernement qui nous a appuyés. Ce qu'on fait pour Lou, son mari et les 275 000 propriétaires de petites et moyennes entreprises, une stratégie pour avoir du succès. On parle aux propriétaires de PME pour tout ce qu'on fait, réduire les règlements, réduire les impôts pour qu'on puisse avoir du succès, pour que le PME ait du succès et afin que la province ait du succès. Nouvelle question, la députée de Davenport. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour, ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Même si le ministre de l'Éducation fait tout d'un gâchis dans les négoci négociations euh, en éducation, les élèves et les familles souffrent l'impact des compressions dans les écoles à Kitchener et d'autres où les écoles sont déjà en surcapacité. Il faut avoir plus d'élèves en classe maintenant suite à cela. Avec les enseignants qui défendent l'éducation publique, est-ce que ce gouvernement va arrêter les belles paroles et les attaques aux, aux éducations, au travail en éducation et induisent la compréhension Le leader parlementaire du gouvernement, ministre de l'Éducation, le gouvernement va continuer à investir dans l'éducation euh, publique. C'est pourquoi nous faisons les meilleurs investissements. Ces parents veulent investir dans l'avenir de leurs enfants. C'est pourquoi on a mis plus. Ils veulent avoir de la prévisibilité. Et ils sont avec les parents, avec le gouvernement, pour cesser d'escalader, arrêter de... de, de, de, de poser des problèmes aux enfants, venez à la table pour les négociations. Il n'y a pas... Je pense que ce n'est pas unanime, tandis que nous, on veut avoir une malentente pour assurer que l'éducation des enfants ne soit pas compromise. Question complémentaire. Monsieur le Président, si c'est l'objectif du gouvernement, ils font un travail terrible... Et d'ajouter de, des rabais pour euh, la garde d'enfants, c'est vraiment de l'affection. Je reviens au ministre de l'Éducation. Le ministre veut blâmer quelqu'un, mais c'est son propre gouvernement qui est à blâmer de tout le gâchis dans nos écoles. Le ministre dit qu'il veut que les élèves soient en classe, mais j'ai entendu des de, de, les enfants dont il a tellement d'enfants que grâce aux compressions de ce gouvernement, ils doivent rester dans le couloir. La seule chose prévisible, c'est que les compressions euh, seront pires et euh, les enfants vont souffrir plus. Le ministre dit qu'il est raisonnable, mais dans un monde où 10 000 euh, congédiments ont lieu, où c'est considéré raisonnable, on ne veut pas euh, faire partir cela. Renversez vos compressions. Le ministre de l'Éducation, la façon comment on y voit d escalader les choses, c'est que les syndicats envisagent d'avoir de la médiation pour avoir une entente, parce que les parents de la province sont fatigués avec le fait qu'à chaque quelques années, peu importe quel est le premier ministre au pouvoir, le parti au pouvoir, ce qui est constant. Les syndicats font passe à d'autres, veulent empirer les choses. Il faut pas, il faut continuer à rester en classe et à avoir pour que les enseignants restent à l'école, que chaque enfant en Ontario puisse avoir une éducation à chaque jour de cette, cette année. Question suivante, de député de Leonard frontenac Kingston. Merci. Ma question s'adresse au ministre des services sociaux et communautaires. La ministre a fait une blague sur le fait qu'elle n'était pas au palais de la Réunion du hockey. Mais ce, euh, si les problèmes d'autisme ne sont pas résolus, il sera dans le temple de la honte. Le fils de Greta a 9 ans et souffre de l'autisme. Ils ont utilisé toutes leurs épargnes, mais ce gouvernement hésite et ne donne pas des fonds pour aider des familles comme la famille de Greta. Est-ce que le ministre va essayer de s'échapper de ses responsabilités et à aide ce jeune garçon et sa famille? Le ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci aux députés d'en face pour la question et merci de me donner l'occasion de répondre. Depuis cinq mois, j'ai eu grand dommage d'être le ministre des Services à l'enfance et des services sociaux et communautaires et je le prends très au sérieux. Et une chose que je peux vous dire quant au dossier de l'autisme depuis le gouvernement Bob Ray. Aucun gouvernement a fait ce qui était la bonne chose dans ce dossier. C'est pourquoi, depuis cinq mois, j'ai pris le temps de traverser la province pour travailler aux intervenants dans chaque collectivité. En même temps, on avait un groupe d'experts sur l'autisme qui travaillait 18 jours. Ils ont rencontré des sessions de toute la journée pour développer un programme de l'autisme en Ontario pour cette communauté autiste en Ontario. Ça sera vraiment une arme d'or et je peux vous dire que les fonctionnaires travaillent beaucoup depuis de avoir reçu leur commandation euh, il y a trois semaines pour avoir un programme basé sur le besoin qui a le double du montant de financement que le gouvernement précédent. J'aurais plus à dire en supplémentaire, en complémentaire. Question complémentaire ce gouvernement a ralenti les choses dans... quant à l'autisme. J'ai parlé de Rachel Wilcox, elle n'a pas entendu du ministre. On l'a dit, la première priorité, c'est les jeunes enfants, pas ceux qui ont 9 ans comme leurs enfants. La deuxième priorité, c'est ceux qui sont sur la liste d'attente, pas leur fils qui attend euh, trois ans. Mais pendant l'enfance, trois ans, c'est une éternité. Et le ministre a dit qu'il a doublé le financement, mais à donner à des familles, ce n'est pas la priorité euh, du ministre. Est-ce que le ministre peut dire à la chambre, et hey Rachel, quand est-ce que son fils euh, ça deviendra une priorité. Le ministre. Monsieur le Président, je peux dire aux députés d'en face et à Rachel, quand ce programme fonctionnera, chaque enfant de la province pourra avoir des soutiens du gouvernement ontarien, ce qu'on n'a jamais dit par le passé dans l'histoire de la province. Et je peux vous dire qu'en ce moment, plus d'enfants que jamais dans l'histoire de la province reçoivent des soutiens du gouvernement. 11 499 en le 1er novembre, c'est pas assez, je le reconnais. Et c'est pourquoi on continue à avoir, à avoir des budgets de, pour les enfants en Ontario. Et on veut aller pour un programme des Ontariens des services en matière d'autisme qui soit vraiment la norme d'or. Et Rachel et euh, aussi Greta, euh, aussi bien les concitoyens que nous, on nous a demandé des questions. Et donc, on a un investissement de 300 millions de dollars afin qu'on puisse avoir un programme basé sur le besoin pour répondre à tous les besoins question suivante, le député de Brampton-Ouest. Merci. Ma question s'adresse à la solliciteur générale. Avec la saison des fêtes, beaucoup de gens dans ma circonscription iront à des fêtes euh, des des fêtes avec leurs familles et les travailleurs. Beaucoup de gens savent qu'il ne faut pas travailler euh, après avoir consommé l'alcool, mais euh, dans, pendant cette saison, on a eu 265 euh, chefs d'accusation de euh, conduite sous, euh, les, euh, avec les facultés affaiblies. Est-ce que la solliciteur générale peuvent nous parler des programmes des saisons des fêtes. À la solliciteur générale, merci aux députés de Brampton-West. Je ne pense pas que c'est une surprise à qui que ce soit, que la grande ré résidence, que on soit et les facultés affaiblies par l'alcool ou, ou le cannabis ou d'autres stupéfiants, c'est une infraction. Il a raison, le programme RIDE, c'est un programme qu'on a pour qu'on puisse avoir la sécurité dans nos routes. Quand vous voyez quelqu'un qui a bu, il faut soit de l'alcool ou des drogues, il faut parler. S'il soit un danger pour d'autres, on a une responsabilité. C'est pourquoi les services municipaux de police et les services provinciaux vont faire ce programme. Et l'Ontario a déjà des pénalités immédiates pour des gens qui conduisent avec des facultés affaiblies. Par exemple, une suspension de 90 jours ou de 7 jours. Merci. Question complémentaire. Je veux remercier la solliciteur générale de sa réponse et je veux remercier les gens des services policiers de PIL qui travaillent pour maintenir la sécurité dans nos routes pour éviter que les gens conduisent avec les facultés affaiblies. C'est un rappel important. Que soit l'alcool, les drogues, euh, les facultés affaiblies, c'est vraiment une mauvaise idée. Et donc, notre collectivité a un rôle à jouer. Est-ce que la solliciteur générale peut euh, expliquer comment notre gouvernement appuie de tels programmes pendant la saison des fêtes pour éviter l'alcool au volant? La solliciteur générale. La police fait du travail chaque jour pour maintenir la sécurité. Souvent, c'est du travail silencieux, de prévention et je veux remercier les services de police et les gens qui participent à ces programmes commençant cette semaine. Comme j'ai dit plus tôt, le gouvernement veut travailler et avoir les ressources nécessaires pour faire son travail de façon efficace et en toute sécurité. Finalement, je rappelle aux gens, si vous allez célébrer pendant la saison des fêtes, faites la planification, conduisez pas sous l'influence de l'alcool ou des drogues, et arrive à la maison en toute sécurité. Question suivante, à députée de Beaches-Issure. Je pose une question au Premier ministre. Un nouveau rapport démontre que euh, beaucoup de milliers d'Ontariens et Ontariennes ontarien, racialisés, leurs familles, euh, savent déjà. Les Noirs les personnes racialisées font partie de 46 de, de la main-d'œuvre dans la grande région de Toronto, mais 63 des pauvres qui travaillent et ils ont les taux de pauvreté les plus élevés. Qu'est-ce que le Premier ministre pense faire pour traiter cette question du lien entre euh, la pauvreté et le racisme Le ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Merci. Merci à la députée d'en face. C'est une question très importante et c'est pourquoi nous prenons une approche euh, de plusieurs ministères, plusieurs secteurs, Thank you. Et depuis quelques mois, depuis notre arrivée au pouvoir, nous sommes très fiers. On a eu de la création d'emplois pour tous les résidents avec 250 emplois et plus en même temps. On a vu aussi les salaires euh, qui ont augmenté et c'est pourquoi on a un effort concerté dans mon ministère et d'autres ministères, le ministère du Travail, le ministère de la Formation et du Développement des compé Compétences et d'autres pour assurer qu'on ne à sortir les gens de la pauvreté. Le premier ministre a dit souvent dans cette chambre et le ministre du Travail aussi, et il faut avoir, on a du succès à créer de, des emplois qui sont là pour toute la population ontarienne et on veut euh, faire les gens sortir de la pauvreté en, afin qu'ils puissent se trouver un emploi. Question complémentaire de la députée de Brampton Centre. Je reviens au, au premier ministre suppléant. Cette réponse démontre que ce gouvernement ignore la réalité. Les emplois à faible salaire et aussi temporaires touchent beaucoup de familles à Brampton et à Scarborough et dans la, grand, la région du Grand Toronto. La vie est difficile à cause de cela. Il n'y a pas d'emploi. Le rapport démontre que plus de 10 des pauvres qui travaillent sont des noirs, des résidents noirs de deuxième et de troisième génération. Les données sont claires. On a une inégalité économique qui est plus importante dans les communautés racialisées. Et donc, c'est important que le ministre reconnaisse, je demande au ministre quel est le plan pour traiter la pauvreté et l'impact que ça a pour les communautés racialisées. Réponse du ministre. La ministre a associé au dossier de l'enfance et à la condition féminine. Notre gouvernement veut avoir de meilleurs résultats pour les jeunes et les enfants euh, noirs et aussi bien pour les familles. Il y a un plan d'action pour les jeunes noirs où on donne des services clés dans toutes les collectivités de la province, des initiatives de mentorat pour les parents et aussi bien pour les jeunes et les enfants de 6 ans à 25 ans. Et aussi, connecter les familles à des ressources locales. On donne appui à l'éducation avancée. On donne des... Euh, stage, euh, aussi des placements euh, dans les postes d'emploi pour que les jeunes euh, noirs et racialisés puissent se trouver un bon emploi et qu'on puisse avoir aussi, contrer la violence raciste et on aide tous les noirs partout en Ontario. Merci. Question suivante, le député de perissan Muskoka. Merci, M. le Président. La question est au ministre des Finances. Des coopératives offrent aux gens de l'Ontario accès à des services qui pourraient être normalement hors de portée. Ça leur offre aussi des occasions dans les régions rurales, surtout lorsqu'ils assurent une prospérité économique plus inclusive. Pour les femmes et les, les gens marginalisés, nous comprenons aussi que les fardeaux administratifs imposent des fardeaux excédentaires sur les coopératives et les empêchent de croître. Est-ce que le ministre peut nous offrir plus d'informations au sujet de ce qu'on fait pour appuyer les coopératives en Ontario? Au ministre des Finances, merci, M. le Président, merci aux députés de sa question. Notre plan pour assurer une province plus concurrentielle est de moderniser le système des coopératives pour qu'ils puissent continuer de contribuer dans les régions rurales de l'Ontario. Nous comprenons l'importance d'offrir un bon secteur et l'importance qu'il joue dans la collectivité. C'est pour cette raison qu'après un examen étendu, sur la loi, sur les coopératives, nous proposons des changements qui vont apporter plus d'égalité de chance et nous allons réduire la règle de 50 qui limite les coopératives de seulement travailler avec leurs membres, mais plutôt d'avoir de conclure des affaires avec d'autres personnes dans la collectivité. Ça fait partie de notre plan pour faire croître l'économie ensemble. Complémentaire, merci au ministre de sa réponse. Je suis fier de, du travail que nous faisons pour appuyer le succès des coopératives et les sociétés dans notre, dans notre province. Ils font partie du contexte dans les régions rurales et nous faisons tout nécessaire pour assurer leur succès. Dans l'énoncé économique, le ministre a fait part de notre plan pour bâtir l'Ontario ensemble. Est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations au sujet de toute étape additionnelle que nous prenons pour appuyer les petites entreprises en Ontario? ministre monsieur le président les petites entreprises je l'ai déjà mentionné dans cette chambre sont essentielles 98 des entreprises en Ontario sont des petites entreprises 2 millions des ontariens le tiers du secteur de la main-d'œuvre travaille pour des petites entreprises c'est pour cette raison que nous prenons plusieurs mesures nous avons mis en œuvre un groupe de travail pour réduire les taux d'imposition sur les petites entreprises. Nous avons réduit les cotisations au niveau de la CESPAT et lorsque nous mettons tout cela ensemble, ces mesures d'allègement fiscaux, ont aura un répit de 2,3 milliards de dollars en 2020. Pour les petites entreprises, ça fait partie de notre plan de bâtir la province ensemble et d'appuyer les petites entreprises qui... Font croître les, le nombre d'emplois. Député de Timiskaming-Cochrane, au ministre des Transports, hier soir, l'autoroute 17 a été fermée en direction de Nipigon à cause de la neige, et l'autoroute 11, aussi entre Nipigon et Cochrane, a aussi été fermée à cause de la neige. C'est l'autoroute Transcanada, c'est pas seulement un enjeu au niveau du nord de l'Ontario. Toutes les camions qui sortent de la grande région de Toronto, du moteur économique de l'Ontario, qui desservent le reste de, du pays s'arrête immédiatement là. Des millions d'activités éco économiques qui s'arrêtent là. Pourquoi est-ce que ce gouvernement ne traite pas cette partie, ce tronçon de l'autoroute de la même façon qu'il traite les, la Série 400? Au ministre des Transports, merci. Merci aux députés de continuer de soulever ses préoccupations concernant la sécurité routière et l'incidence économique sur la fermeture des routes sur la vie des Ontariens et des entreprises en Ontario. Au sein du ministère des Transports, c'est une grande préoccupation pour nous tous. Monsieur le Président, nous avons un très bon bilan en Ontario de sécurité routière sur les autoroutes et d'entretien. Comme je l'ai déjà mentionné dans cette chambre, d'assurer que nous assurons que nous satisfaisons à ces normes, c'est une priorité au sein du ministère des Transports. Nous travaillons de manière diligente pour assurer que nous prenons toutes les étapes nécessaires. Malheureusement, lorsqu'il neige, pour des raisons de sécurité, et je suis sûr que les députés d'en face sont d'accord avec moi, c'est lorsqu'il c'est une préoccupation pour tous. Nous devons fermer l'autoroute, mais une fois que ces mesures ont été prises. Lorsque toutes les mesures nécessaires ont été prises, on peut réouvrir l'autoroute et sur certains tronçons de l'autoroute 11, nous satisfaisons déjà aux normes et on va bien au-delà des normes en place. Complémentaire. Nous sommes tous pour la sécurité routière dans cette assemblée. Le problème avec la neige sur l'autoroute transcanadienne, c'est si on ne peut pas l'enlever, déneiger, on doit le faire plus souvent. C'est pour cette raison de ce côté-ci. Nous avons demandé que l'autoroute 11 et 17 ait des normes de catégorie 1, comme la série 400. Vous avez voté contre. Les députés de Népessing a dit lors d'un comité qu'il a dit qu'on ne devait pas avoir catégorie 1 pour les autoroutes du Nord. Ce n'est pas seulement un problème de sécurité. Mais je ne pense pas que le gouvernement comprend les coûts économiques liés à ce manque de déneigement de ces autoroutes. S'ils nagent, ayez plus de charrues, ayez plus de déneigeuses. Pourquoi est-ce que vous ne vous engagez pas à le faire? Veuillez reprendre vos places ministre, Merci, afin de répondre. Merci, M. le Président. Comme les députés d'en face le savent, l'autoroute 11 et 17 sont déjà de catégorie 1, et je l'ai déjà mentionné. Nous allons déjà au-delà des normes de catégorie 1 sur des tronçons de l'autoroute 11 et 17. Nous avons déjà de, plus de déneigeuses parce que nous prenons la sécurité des, co des conducteurs au sérieux. Nous voulons nous assurer que les biens puissent se rendre au marché. La sécurité. Les normes pour la catégorie 1, c'est d'avoir une chaussée euh, libre, complètement déneigée, en l'intérieur de, de 8 heures. Nous avons financé investi 40 millions de plus pour la sécurité routière. Dans la province, nous continuons d'améliorer notre bilan et de déneiger plus rapidement et d'assurer que nous faisons tout ce qui est possible pour assurer la sécurité des conducteurs. Et nous les allons continuer d'agir et d'investir dans les autoroutes du Nord. Merci. Nouvelle question, député de Stormont-Dundas-Glengarry. Ma question est au ministre associé des délégués au dossier de l'enfance et à la condition féminine. Je sais qu'elle a sillonné la province pour en apprendre plus au niveau du système d'aide aux enfants. Elle est venue à ma circonscription de. Stormont Dundas-Glengarry, où elle a eu des entretiens avec des sociétés d'aide aux enfants et elle a appris euh, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Est-ce qu'elle peut nous mettre à jour au, au sujet de la modernisation du système d'aide aux enfants? Ministre associé, délégué au dossier de l'enfance et à la condition féminine. Merci aux députés de cette très bonne question. J'ai eu la chance d'aller dans votre circonscription cet été et merci à toutes les sociétés d'aide qui sont venues me consulter. J'ai eu des rencontres avec 33 d'entre elles. Nous savons que tous les enfants dans la province de l'Ontario méritent d'avoir les meilleurs soins, et la surtout ceux qui se retrouvent dans le système. Les espaces doivent être de grande qualité, appropriés selon la culture de l'enfant et, et répond aux besoins des enfants, c'est pour cette raison que j'ai lancé un examen révision du système et nous sommes engagés à améliorer les résultats pour les enfants qui sont sous la tutelle du, euh, de la province. J'ai eu des consultations avec les gens qui ont vécu cette expérience et les gens qui interviennent dans le système et grâce à eux, nous allons pouvoir améliorer le système. Complémentaire, merci Madame la ministre, de votre réponse. C'est rassurant de savoir que vous travaillez pour mieux comprendre les besoins des enfants dans le système en parlant aux intervenants de première ligne et ceux qui ont des expériences vécues. Les personnels sont ravis de faire une mise à jour au niveau de tout le progrès qui a été fait. Il y a eu aussi un sondage en ligne et auquel il y a eu plusieurs répondants. Est-ce que la ministre peut nous laisser savoir l'incidence du sondage et ce qu'elle entend alors qu'elle entreprend euh, la modernisation de ce système de bien-être des enfants? Euh, la ministre associée, merci encore une fois aux députés. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont participé à notre consultation en ligne. Il y a des enfants, des jeunes, des familles, des parten partenaires autochtones, des soignants, les intervenants de tout genre qui ont partagé leur expérience, nous avons eu plus de 3500 réponses à ce sondage. C'est grâce à cette rétroaction que nous allons pouvoir moderniser le système et de bâtir un système qui se base sur la prévention. et la, la les interventions précoces, ça voudra dire qu'il y aura moins d'enfants sous la tutelle du, de la province et nous allons pouvoir assurer qu'ils puissent rester avec leur famille qui entraîne de meilleurs résultats. Nous allons continuer de travailler avec toutes les parties prenantes pour offrir les services pour que les jeunes puissent avoir du succès à l'avenir. Merci. Merci beaucoup. Nouvelle question. Député de Sudbury. Monsieur le Président, non. ma question est pour le Premier ministre. La semaine passée, des étudiants de l'École des sciences de l'Éducation à l'Université euh, Laurentienne ont appris que l'Université avait décidé d'en aller les programmes du cycle intermédiaire supérieur. Monsieur le Président, l'Université Laurentienne offre les sur programmes en ensemble pour 7 septième et la 12e année complètement en français. L'annonce de la fermeture du programme a eu le fait d'une bombe pour les élèves. Qu'allez-vous dire aux étudiants qui rêvent et désirent d'enseigner aux jeunes de secondaire en français, mais qui sont maintenant incapables de le faire? Au gouvernement, ministre des Collèges et des Universités, Merci, Monsieur le Président. Merci au député d'en face de sa question. Évidemment, je pense que notre gouvernement a démontré très tôt, euh, alors que je suis ministre, en travaillant avec la ministre des Affaires francophones, avec l'Université de l'Ontario français, nous avons travaillé avec les relations avec la collectivité francophone. C'est très important avec tout le travail que nous faisons. Nous voulons assurer qu'il y a un environnement où les élèves et les étudiants peuvent apprendre et peuvent le faire pour qu'ils puissent le faire en français. Et nous faisons beaucoup de travail pour travailler avec l'Université de l'Ontario français et d'avoir de telles institu institutions ici concernant l'Université Laurentienne. Je serais content de pouvoir vous en parler de un à un plus tard. Complémentaire député de par Monsieur le Président, ceci est encore un exemple de l'ampleur des coupes en éducation postsecondaire et encore plus à la communauté franco-ontarienne par ce gouvernement conservateur. Rappelons-nous qu'en novembre 2008, le gouvernement Ford avait utilisé le programme d'éducation postsecondaire bilingue comme excuse pour couper le financement de l'Université Ontario française. Et tout ça malgré le fait que les conseils scolaires francophones de la province débordent d'élèves et manquant d'enseignants qualifiés. Ce gouvernement, tout comme les libéraux avant eux traitent les Franco-Ontariens comme des acquis. C'est une question d'équité, M. le Président. Comment est-ce que le gouvernement compte régler le problème des pénuries des enseignants francophones quand la demande ne cesse d'augmenter? Ministre des Collèges et des Universités, Ministre des Affaires francophones, je remercie le membre opposé de sa question, mais il sait très bien que c'est notre gouvernement qui a finalement accordé du financement concret pour l'établissement de l'Université de l'Ontario français. Monsieur le Président, il sait très bien que ça a été une promesse, une revendication. De la communauté franco-ontarienne depuis plus de 40 ans et que le gouvernement libéral précédent avait 15 ans pour accorder du financement concret, et, Monsieur le Président, ce que le gouvernement libéral ne l'a pas fait. Monsieur le Président, en moins dans notre gouvernement a fait ce qui, qui n'a pas été fait pendant très longtemps envers la communauté franco francophone pour mettre sur pied euh, l'Université de l'Ontario français. Pour ce qui est de la question de la pénurie des enseignants francophones, c'est très bien une très bonne question, Monsieur le Président, une question sur laquelle notre gouvernement se penche et je travaille de très près avec mon collègue le ministre de l'éducation pour, pour, pour, pour, pour, pour, pour, pour, pour nous concentrer sur cela et pour, pour, pour nous assurer que les étudiants francophones en, dans cette province et les enseignants pas. The question, the for Sturmont, Dundas. nouvelle question député de Sturmont, Merci. Ma question est au ministre de l'Agriculture des Affaires rurales. Les agriculteurs en Ontario sont aux prises avec une saison difficile et on doit faire tout ce qui est nécessaire pour appuyer les agriculteurs lors de moments difficiles. J'ai reçu un courriel d'Andrew Corbin, un agriculteur dans ma circonscription, qui a dit qu'après euh, une récolte très difficile, il n'a pas eu accès à du propane à la suite d'une grève du CN. J'ai ravi de voir que la grève a pris fin ce matin. Par contre, ça met l'accent sur les difficultés auxquelles sont confrontées les agriculteurs, surtout pour ceux qui euh, dépendent sur le propane pour faire sécher leur récolte. Andy n'est pas le seul agriculteur qui est aux prises avec des difficultés. Est-ce que le ministre nous donnera plus d'informations au sujet de ce qu'on fait pour aider les agriculteurs? Ministre de l'Agriculture et des Affaires rurales. Merci au député de euh, Dundas-South-Glengarry de sa question. Et maintenant que la grève a pris fin, les agriculteurs peuvent être assurés que les travailleurs de la CN reprendront leurs travaux euh, reprendront le travail à 6h30 demain matin. C'était un enjeu fédéral. J'ai demandé à mon homologue euh, fédéral, Mme Bibo, pour mettre la pression sur l'entreprise et sur le syndicat. Je suis allé à Dan Feldman, un agriculteur du maïs, dans ma circonscription, qui était aux prises avec les mêmes difficultés qui ont été mentionnées. Nous allons devoir agir rapidement et proactivement pour se pencher sur les, les aides qu'on peut offrir aux agriculteurs et ça met l'accent sur les vulnérabilités auxquelles ils sont confrontés, les agriculteurs, mais nous allons toujours être là pour défendre leurs droits et les droits des, des régions rurales. Complémentaire. Merci au ministre de sa réponse. Notre gouvernement de, de, de, continue d'être engagé envers les agriculteurs. Je suis encouragé du fait que la grève a pris fin et que nous avons agi rapidement. Les agriculteurs sont aux prises avec trop de difficultés, surtout lorsqu'il y a d'autres problèmes qui exacerbent le, le, la difficulté qu'ils ont lorsqu'il s'agit de sécher leurs grains. Ce n'est pas le seul enjeu fédéral qui entraîne plus de difficultés pour les agriculteurs. Est-ce qu'il pourra nous donner plus d'informations sur ces enjeux fédéraux, Ministre, merci de ces bonnes questions. Je suis ravi que la ministre Bibot a été renommée dans ce même rôle et j'ai hâte de pouvoir travailler avec elle sur les défis auxquels nos agriculteurs sont confrontés. J'ai parlé avec elle depuis qu'elle a été renommée. Et un autre enjeu fédéral, c'est le manque de fabrication de capacité pour le bétail. Ça veut dire que les agriculteurs n'ont aucun endroit où envoyer leur bétail. Nous demandons au gouvernement fédéral de trouver une solution le plus rapidement possible qui assure nos normes de sécurité de l'alimentation et qui vient en aide aux agriculteurs. Nous sommes là pour défendre les droits des agriculteurs et de travailler avec le gouvernement fédéral alors qu'il euh, s'en prennent aux difficultés qui sont euh, qui s'affaissent euh, sur les euh, agriculteurs. Député d'Ottawa Centre, ma question est à la vice-première ministre. On a appris d'une enquête Marketplace que certains centres utilisent des lois pour empêcher l'accès à des membres de la famille. Lorsqu'ils critiquent le centre, on a empêché une Dame de voir sa mère de 97 ans pendant plus de 300 jours après qu'elle a soulevé des critiques au niveau du centre, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a des demandes telles que celle-ci euh, une fois par semaine de mon opinion, d'interdire l'accès à un membre de la famille lorsqu'il critique le centre est quelque chose qui ne va pas. Est-ce que le gouvernement va lancer une enquête dans les centres de soins de longue durée pour assurer que les membres de la famille peuvent avoir accès à les personnes âgées lorsqu'ils le veulent? Ministre des Aînés de l'Accessibilité. Merci. Je voudrais remercier la personne qui a soulevé la question. Je suis très conscient de ce fait et de ce que je comprends, c'est qu'un des membres de la famille a été interdit, on lui a interdit l'accès à ce centre de soins de longue durée parce que, comment est-ce que je peux le dire, parce qu'il y a eu un incident qui a eu lieu et on n'a pas enquêté sur l'incident. Par contre, je pourrais vous offrir plus de détails plus tard pour cette aîné qui a 97 ans et sa fille puisse entrer en contact avec la mère de différentes façons. Parce que quand la fille se présente au centre de soins de longue durée, il y a eu des violences qui ont eu lieu, des, des, un incident violent qui a eu lieu. Donc, je vais avoir plus de détails et ensuite je vais pouvoir répondre de manière plus détaillée complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Encore une fois, ministre, c'est une étude de Marketplace à, à la télévision que vous pouvez voir. Dans ce cas, la Mary n'a pas pu voir sa mère à, à Noël, l'action de grâce et même à, à son anniversaire pendant 316 jours. C'est à nous de nous occuper. Il est inacceptable qu'elle ait dû courir le risque d'être arrêtée parce qu'elle a attendu l'arrivée de la police pour s'y opposer. Je veux que vous, en tant que ministre, Je voudrais que vous passiez à une enquête pour vous assurer et nous assurer à ce que Mary et d'autres comme elle est accès au euh, foyer. Merci à, à nouveau pour votre question. Après, non, la situation est sous enquête, mais je vais m'assurer que nous allons aider la famille ainsi que le Personnel dans le foyer et je vais vous revenir plus tard. Le député de Don Valley Nord. Merci. Question au ah, euh, ministre adjoint euh, de santé mentale. Euh, il y a trop de suicides qui ont des. Des effets sur les familles en Ontario tous les jours. C'est la deuxième raison pour euh, de décès pour les jeunes, surtout entre 15 et 19 ans. 14 des élèves secondaires ont fait de rapports sur le fait d'avoir contemplé ou tenté de se suicider. Est-ce que le ministre pourrait nous dire ce que fait notre gouvernement pour traiter des suicides dans la province de l'Ontario Merci. Merci, Monsieur le Président, et merci. Au député de Don Valley North. Comme l'a dit le député, le suicide continue à avoir un effet sur beaucoup de familles et de personnes à travers l'Ontario tous les ans, y compris trop de jeunes personnes à travers la province. Monsieur le Président, c'est pourquoi nous allons continuer à investir 3,8 milliards de dollars sur 10 ans pour créer un système intégré de santé mentale. Nous allons uh, Couvrir la durée entière de vie pour avoir accès à de meilleurs services pour les jeunes couvrira tout la vie d'une personne où les services sont plus faciles d'accès, d'autres qualités et accès sur des meilleurs résultats pour la population ontarienne, y compris les enfants, les jeunes et leurs familles. Et complémentaire, merci. Je voudrais remercier le ministre de sa réponse. Je suis ravi d'entendre que notre gouvernement euh, prend ces euh, problèmes si au sérieux. Les suicides euh, continuent à avoir un effet sur les gens à travers la province. Il est rassurant de savoir que notre gouvernement s'en euh, occupe sérieusement et appuie des initiatives de prévention à travers la province. Je sais que, mais, que mes temps voudraient savoir davantage quels euh, sont euh, les euh, programmes disponibles pour ceux qui ont de la difficulté. Monsieur le ministre, pourriez-vous nous donner des détails supplémentaires sur cet investissement euh, que euh, l'on place au service de la lutte contre le suicide. Ministre, réponse, merci. Je suis heureux de vous dire que notre gouvernement a vraiment traité sérieusement des problèmes euh, du suicide à travers la province. Récemment, nous avons annoncé un investissement de 3 millions de dollars sur trois ans dans euh, une nouvelle initiative qui s'appelle euh, Projet maintenant à Mississauga. Des investissements récents comprennent aussi 6 millions de dollars en services intensifs pour les jeunes et en traitement résidentiel et l'intervention précoce. De plus, nous allons fournir 3,3 millions de dollars sur quatre ans pour tester une approche intégrée et de nouveaux investissements se font aussi à travers le gouvernement tel que... Question suivante, uh, député de London West, une question au Premier ministre. Depuis 18 mandats, le ministère de uh, Travail a dû payer un uh, salaire qui lui était dû. Uh, ceci, le ministère n'a rien à faire. La société a changé. De non, le ministère du travail n'a rien fait. Isabelle n'a pas reçu ce travail. Est-ce que ce gouvernement va agir maintenant pour uh, appliquer uh, des ordonnances? Uh, le ministre du Travail, merci beaucoup. Et je félicite la députée de London West de cette question. Notre gouvernement appuie chaque travailleur et travailleuse dans la province. En tant que ministre de Travail, je m'attends à ce que la loi soit suivie à la lettre et je crois fermement que la loi doit, sur la santé et la sécurité travail doit être suivi. J'en aurais davantage à dire dans la complémentaire, mais nous attendons à la respect des lois. Monsieur le Président, ce gouvernement n'appuie pas Isabelle et d'autres. Il y a un an, le ministère de Travail a dit qu'un certain José Lire Cervantes était dû de 25 000 et One attend toujours la société euh, de son, euh, qui est de sa, son employeur. C'est désolé. Le ministère des Finances dit qu'ils ne peuvent euh, pas faire la collecte, même si Darman Speed existe. Deux tiers des employés euh, dont les salaires sont volés. Est-ce que ce gouvernement va faire quelque chose? Monsieur, de travail, en tant que ministre, je crois fermement que lorsque quelqu'un va travailler, il ou elle mérite d'être payé. Mais laissez-moi vous dire ce qu'on a fait dans votre, notre ministère en 2018-2019. Nous avons résolu 22 434 réclamations pour nous assurer à ce que des gens soient payés pour les journées euh, travaillées, et nous continuons à être en solidarité avec chaque travailleur et travailleuse de Ontario. C'est pourquoi je suis fier du fait qu'en 16 euh, moi, nous allons euh, créer plus d'un quart million euh, d'emplois. Et je pensais que la députée appuierait notre nouvelle initiative. Conformément à ce député de Beach, York a donné un préavis euh, au sujet de. Euh, la réponse. Euh, cette question sera débattue à 18h. Pour la même raison, le député de Clabois Centre a exprimé son mécontentement quant à une question euh, posée euh, au, au ministre. Cette question sera débattue demain. Euh, nous avons un euh, vote déféré sur l'avis de monsieur sur l'attribution du temps 138. Convoquer les députés, ce sera une sonnerie de cinq minutes. I ask the members to please take their seats Je demande aux députés de prendre leur place Le 26 novembre, Monsieur Colandre a présenté une mission à tous ceux qui sont pour son prier de se lever l'un après l'un. Hardiman. Mr. Yakabuski, Mr. Yakabuski, Mr. McCloud. McLeod. Mr. McCloud. Tabolo. Mr. Tabolos. Mr. Tabolos. Mr. Dunlop. Mr. Dunlop. Mr. Romano, Mr. Ramano. Mr. Walker. Mr. Walker. Ms. Thompson. Ms. Thompson. Mr. Downey. Mr. Downey. Ms. Fullerton. Ms. Fullerton. Ms. Jones. Ms. Jones. Mr. Sarkaria. Mr. Sarkaria. Mr. Sar Ms. Scott. Mr. Scott. Mr. Cho Scarborough North. Mr. Cho Scarborough North. Mr. Rickford. Mr. Rickford. Mr. McNaught, Mr. McNaught, Mr. Cole. Mr. Cole. Mr. Bailey. Mr. Bailey. Mr. Pettit. Mr. Pettit. Mr. McDaniel. Mr. McDaniel. Mr. Mrs. Mrs. Marteau. Mrs. Marteau. Ms. Mr. Kanger. Mr. Kanger. Mr. Gill. Mr. Gill. Ms. McKenna. Ms. McKenna. Mrs. Martin. Mrs. Martin. Mr. Parsons. Mr. Parsons. Nichols. Mr. Nichols. Mr. Pacini. Mr. Pacini. Mr. Miller, Perry Salmascoca. Mr. Miller, Perry Salmascoca. Mr. Barrett. Mr. Barrett. Ms. Stiles, Ms. Midas. No. Ms. Midas. Ms. Midas. Mr. Tenegast. Mr. Mr. Harris. Mr. Harris. Mr. Baver. Mr. Baver. Ms. Hogan. Mrs. Tangri. Mrs. Tangri. Mrs. Mrs. White. Mrs. White, Mrs. Quyde, Mrs. Mrs. Park, Mrs. Park, Mrs. Park, Mr. Parks. Mr. Gazzetto, Mr. Pag, Mr. Pang. Ms. Triantafilopoulos, Mr. Rashid Mr. Rashid Mr. Balma. Mr. Smith peterborough Barquera. Mr. Smith Peterborough Mr. Roberts. Mr. Mr. Cook. Mr. Cook. Mr. Sandy Mr. Mr. Anand. Mr. Ms. Gamari. Mr. Kanapati. Mr. Mr. Mr. Sabawi. Mr. Sabawi. All those opposed? Tous ceux qui sont contre sont priés de se lever l'un par l'un. Miss Fife. Miss Fife. Miss Singh Brampton Center. Miss Singh Brampton Center. Mr Vantach. Mr Vantach. Mr Horvath. Mr Horvath. Mr Natasha. Mr Nadishash. Mr Tabins. Mr Tabins. Miss Shaw. Miss Shaw. Mr Marmacourt. Mr Marmacourt. Miss Bagel. Miss Bagel. Mr Yard. Mr Yard. Miss Taylor. Miss Taylor. Mr Manthorpe. Mr Manthorpe. Miss Armstrong. Miss Armstrong. Mr Styles. Mr Styles. Mr Kernahan. Mr Kernahan. Mr West. Mr West. Mrs Stevens. Mrs Stevens. Mr Gates. Mr Gates. Mrs Gradsky. Mrs Gradsky. Mr French. Mr French. Mr Miller Hamilton East Stony Creek. Mr Miller Hamilton East Stony Creek. Mr. Singh, Bramtonese, Mr. Singh, Brantinis. Mr. Hatfield. Mr. Hatfield. Mr. Birch. Mr. Birch. Mr. Burns McGowan. Mr. Burns McGowan. Mr. Arthur. Mr. Arthur. Mr. Berglund. Mr. Berglund. Miss Bell. Miss Bell, Bell. Mr. Glover. Mr. Glover. Miss Morrison. Miss Morrison. Mr. Rakosovich. Mr. Rakosovich. Mr. Harden. Mr. Harden. Miss Monteith Farrell. Miss Monteith Farrell. Mr. Assan. Mr. Assan. Mr. Fraser. Mr. Fraser. Miss Wynn. Miss Wynn. Mr. Schreiner. Mr. Schreiner. Mademoiselle Samard. Mademoiselle Samard. Mr. Hillier, Mr. Hillier. est adoptée. Nous sommes ajournés jusqu'à 15 heures.